Quand j'étais petite, j'habitais à la Compagnie. La Compagnie pour moi, c'était très ennuyeux. Mes parents adoraient faire des promenades pendant le soir. Moi, je préférais lire mes livres. Je voulais visiter des villes étrangères, mais mes parents préféraient aller à la montagne pour faire des randonnées. Je détestais nager dans la mer et faire du sport. J'aimais quand nous visitons des châteaux ou des musées. De plus, les gens des villages étaient très gentils. Et serviable. Également, j'avais l'habitude de crêper, aux autres, et de manger des mangues. Aussi, j'avais l'habitude de jouer avec des papillons. J'ai toujours profité de mes vacances. Merci.